Et bonjour à tous, c'est Misenzo aujourd'hui on, on se retrouve on se retrouve sur Mario64 euh, DS. Pourquoi je prends une nouvelle sauvegarde rapide Euh une sauvegarde, ai... Là, là c'est parce qu'il y a une grande clé qui, qui spawn. En gros, genre Wario va prendre une étoile, ça va passer un truc, et Ludi va faire un autre truc. Voilà, pendant la scène, et tout, ça va être marrant. Allez voir Oh, moi je me positionne ici et Oshi, euh, il va se shooter, shooter dedans après euh, pour avoir les monstres et là il m'étoile <rire> donc c'est encore le truc avec l'éditeur du niveau donc là vous voyez bien que là ouais déjà il n'y a plus d'eau et là vous voyez là, il y a un champ et là vous voyez bien qu'il y a des plateformes voilà, attention et qu'il y avait le roi rompe sur le château du bon, champignon de Peach et donc euh, il y a une souris sur l'écran <rire> Donc là, Mario apparaît, hein, avec ses oreilles de singe, hein. <rire> et là on voit une étoile vers Wario, regardez ça, bonjour Wario, <rire> qu'est-ce que tu vois Et normalement, genre Ludi rebondit sur Wario, sauf que vu que Luigi et Wario va s'arrêter avant, Ludie va pas remondir, regardez ça, voilà, normalement là, et l'étoile ça fait apparaître la casquette de Mario, et du coup, Luigi se transforme en Mario, <rire> Ah pas mal, et du coup, vu que Luigi et Wario a ramassé une étoile, et eh bah ben, ça fait ça, <rire> putain, <rire> vous allez voir que le shootement sur Yoshi, j'ai pas menti. Hein. Le shootement sur Yoshi, regarde moi ça. Le Yoshi euh, voilà, la grande clé, évidemment, Yoshi euh, se fait shooter dedans, il fait l'animation de mort, ah, il se fait shooter dedans le pot, du coup je perds des points de vie, évidemment. Si je me fais shooter dedans, bah je perds des points de vie. Une coupure pour faire un autre truc bizarre, lui j'ai appris la casquette, et du coup, logique, qu'on va le sauver. Ça ne te dire jamais <rire> qu'on va le sauver euh... et on va se transforme en en. J'ai perdu 4 points de vie, 5 points de vie, <rire> non, laisse-moi tranquille. Toi, Ouah, ça niveau euh... que j'ai créé moi-même, ça c'est un niveau. Moi. Là hop il y a de la plateforme à faire, je vous montre pas que. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et... Voilà. On va jamais. j'avais super faim en fait. Après je vais vous montrer que ça fait un grand pied. Bon, normalement, voilà, vous le savez, mais.. Et bon. On sait jamais. Si vous avez pas joué à Mars 64 et mais ça m'étonnerait, vu que le jeu sorti en 2004 J'étais pas encore né, hein, bon, voilà. Euh... Non, ouf. J'ai pas eu faire écraser. Waouh. Eh et ouais, j'ai fait un boss au château. Mais vu que j'ai Wario m'a donné une étoile, bah y aura pas d'étoile là. Oui, Wario, du coup, ça me donne une étoile. Voilà. C'est bon. Hein Mais pas du tout. Oh, et eh, aïe. Ça fait mal ça. Mais bah, après qu'on retourne. Au château, ça fait mal, évidemment. Hop bah, là, à ça rien, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Non Yushi, il voulait que tu... Non, me parle pas toi. Ramasse la bombe. Non, mais ta gueule, pardon. pas ce que je voulais lui dire Excusez-moi, mais... mais non, mais laisse-moi tranquille, je vais ramasser. Mais non. Là, mais ta bouche, toi. Klepto, là, mais ta gueule. Mais c'est bon, là, vous arrêtez de me parler ou me frapper, là, j'ai rien fait déjà, Yushi. Ah il un bonbon à la bouche c'est pas possible ça normalement j'ai presque plus de vie Du coup à Arropop à chaque fois Il n'y a pas d'exception Arropop à chaque fois Voilà c'est marrant Ça fait plaisir Mais du coup si je parle à la porte Aïe Du coup même si j'ai une étoile ça fait ça Ah ouais Ah, Il va shooter dedans, lui <rire> c'est pas vrai. <rire> c'est bon. bon. Qui tu skip Ah bon, Alors là, la qui tu skip, c'est bon, On peut pas le faire ici. Ouais, à la route. J'ai posé un ton, mais j'ai pas rentré dans la dernière vidéo. Ce que le tos, euh, bah, quand tu poses toi-même avec l'éditeur. Bah, il dit juste Yoshi. Même même avec les autres personnes qui disent juste Yoshi. Ah, oui, avec les bons, on peut le faire tomber, je crois. Les woob, euh, Non pas toi. Les woob, Il y a deux rois C'est beaucoup. Bah donc celui sur, sur le toit, c'était un faux. Oh la caméra fait des trucs bizarres par contre. <rire> je vous dis là. Ouais le coup pas, il sert à rien, voilà, ça fait un niveau, donc euh, la clé, hop, c'est pour sauvegarder la clé en fait. C'est ça, en fait. C'est un point de sauvegarde la clé. Ce que je disais, hein. Non le oui fait mal, lui ouais. Mais ça me montrait qu'il y a eu une pièce étoile. Une pièce étoile, oui. Est-ce que je vais faire c'est que je vais faire une coupure. Ah oui, ça lui donne des, des trucs là, regarde. Euh, je vais faire une coupure et je vais faire un autre truc. Vous allez voir cette mort Normalement je quitte. Non, pas sûr, ah j'ai déjà sauvegardé, fait chier. C'est pas grave. Bon bah, à tout de suite. j'ai fait des modifications avec l'éditeur de JD, oh, donc ça fait la même, même. scène sauf que Yoshi a ramassé l'étoile. Vous savez, sais, le Yoshi qui sort euh, sur le doigt, bah, lui il peut ramasser des étoiles. Et du coup ça fait le message en avant, regardez-moi ça. <rire> ah du coup Peach elle dit plus rien. Ah du coup le message de Peach s'est remplacé par le message de l'étoile. Oh non putain. Oh, Regardez-le là <rire> Ah, ils sont étoiles là! Ah, du coup, les trucs sont activés! Et euh, à la place de l'étoile, Wario, il y a le Koopa. Je me demande si Wario on va parler Ou s'il va faire autre chose. Ou il va faire la scène normale, je sais pas. Est... Ou alors oh, voilà, il va être bloqué par la Koopa. Vous savez, le Koopa qui nous donne la course avec lui. Bah, je l'ai mis à la place de l'étoile de Wario. On voit voir ce qui se pas, s'il si parle ou pas. Voilà, il est là, juste là. La... Bon, il y a l'étoile, mais Wario, quand Yoshi a déjà pris l'étoile, Wario, il n'est pas censé prendre l'étoile. S'il reste bloqué, c'est marrant. Ou s'il parle au personnage, c'est marrant aussi. Non. Hein euh What What Il s'est fait... <rire> c'est pas ce qui était prévu, mais c'est tout comme. <rire> il s'est fait décaler le pauvre Wario. Du coup, bah, bah non, pas le pauvre Wario. Du coup, bah il s'est pas fait frapper. Et ça, c'est n'importe quoi, par contre. Ok, c'est ce que je voulais voir. Ah oui, je suis un gros carré noir. C'est le message hein, de, de, de l'étoile. Du coup Yoshi, je vais encore tout est comme d'habitude. Mais en plus, regardez, il fait l'animation de mort en plus Yoshi. Le pauvre. Oui il est il est perdu, il est perdu là. je suis en train de frapper mon chat aïe non c'est euh, plutôt il apparaît hein, il apparaît dans la scène ok c'est plein de trucs Cléto et tout ça ah mais laisse moi tranquille je vais encore lui parler en regardant ça n'importe quoi non j'ai pris la clé ou magnifique <rire> Magnifique Mon ami euh, Je passe regarder. Voilà, oh. Continue. T'as tu... ramassé une étoile. Bon, bah tout de suite, on va essayer avec le pour voir si je le fonde. De... Et voilà Donc euh, ce que j'ai en train de reprendre là, je reprends ici. Donc euh, voilà. Ah putain c'est trop chelou donc là Yoshi comme d'habitude voilà il a pris euh, il a pris euh, l'étoile voilà après ça je m'arrête là vous inquiétez pas ah oui là ouais là il y a un champ, là c'est bizarre parce que euh, genre j'ai mis le chomp libéré et du coup délivré et du coup bah ça fait ça ouais, je vais pas changer cette musique hein. Elle est droit d'auteur donc c'est bon euh cette blague a et là, j'ai mis Keto pour voir. Pour voir s'il n'y a pas de S'il est là, je crois pas je crois pas que. Je crois pas que, bon, crois pas que Clépto, lui a apparu déjà... Non, il n'y a pas. Bon, c'est. Bon bah les camarades la merde.